J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale Parce que comme vous l'avez vu peut-être Ou pas dans mon titre Je suis actuellement à Anaheim Pour profiter de Disneyland Resort Et bien évidemment je ne pouvais pas faire ça sans vous Je vais aller au Downtown Disney Qui est donc le Disney Village du Disneyland Resort Je vais prendre un petit déjeuner Je vous emmène avec moi dans ma journée Bisous ma Disney Army Je vais au Downtown Disney et c'est absolument magnifique Il est que 7h30 du matin Du coup les boutiques ne sont pas encore ouvertes mais je vous laisse un aperçu de ce qu'il y a dans le coin Et moi je vais aller choisir un endroit pour le, déje le petit déjeuner Mais ça risque d'être compliqué Quand je vais dans les parcs d'Islande aux états unis J'adore passer par le Starbucks Et bien évidemment comme je suis faible Et bah j'ai pas fait exception ce matin Alors j'ai pris un chocolat chaud en taille tôle Un petit croissant Tout chaud je suis au paradis ma Disney Army. Je vais aller faire un tour au World of Disney Ah non, c'est pas ouvert. A droite, c'est là où je vous emmènerai demain. Mais pour l'instant, on va aller dans le parc principal. Il est plein de monde, comme vous pouvez le voir. Le parc ouvre à 9h ici, et beaucoup de gens sont déjà postés pour l'ouverture. rentrer sur le parc et pour l'instant pour être franche ça ressemble pas mal à disneyland de paris hein non vous en pensez quoi les gars Comme sensation, à la fois un parc différent et très ressemblant de ce qu'on a. Et là, ce que vous voyez juste en face, c'est le tout petit château. Personnellement, je trouve que ça a quand même beaucoup de charme. Ça, c'est la queue au Peter Pan. Là, voilà, je vous dis, quand on sent comme à Paris. Alors je sais pas, mais je trouve qu'il y a personne. Alors ça m'inquiète un peu. Eh, hey, je suis dans les premières à rentrer, les gars. Je trouve ça tellement beau. Alors j'espère que l'intérieur est aussi joli que l'extérieur. Je viens de croiser un casse qui m'a demandé de comparer la version Disneyland Paris avec celle-ci. Je vous donnerai aussi mon avis en sortant. C'est le bateau pour moi tout seul. Please watch your children. Please, please, please, you. please, Welcome to It's please, Small please, For your safety, please, remain. World qui m'était étonné de voir déjà Walt l'avait fait de son vivant du coup ça a encore plus de valeur à mes yeux et il y a énormément de personnages Disney qui sont cachés du coup je vous ai pris plein de vidéos j'espère vraiment que vous allez pouvoir voir ça c'était une tuile par contre je préfère notre finale je pense mais pour le reste absolument merveilleux et là je vais faire notre pays des contes de fées à part que la version a l'air d'être complètement différente mmh. je me fais avaler par monstre. Elle a aussi floué dans sa palais et elle a aussi vu que sa soeur Anna refuse de laisser elle partir Saving elle et vous montrer que les familles peuvent laisser même les harses de snowstorms Laisse Anna encore une fois demander si tu veux construire une snowmane alors je suis sortie de l'attraction du Pays des contes de Fées qui est pas mal. C'est très différent dans le sens où on a un narrateur qui est un peu comme le Jungle Cruise en fait qui en même temps que storybook c'est beaucoup plus grand que chez nous forcément et il y a un petit update puisque eux ont la reine de neige. je préfère largement notre caverne avec aladdin la leur est très très mal faite mais sinon c'est très sympa ah, là je me trouve actuellement du côté fantaisifère où je vais voir un spectacle avec les princesses c'est le premier de la journée <musique> most beautiful girl in the village which makes you the best and don't I deserve the best Franchement j'ai trop ri, c'était génial, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre Et en fait ils détournent de façon drôle les contes de fées Donc il euh, y a deux personnages qui chantent, ils sont hilarants. Et là c'était l'histoire de la princesse belle, donc pas princesse préférée J'ai adoré, c'était merveilleux les amis Je vous propose de continuer à explorer Fantasyland là, moi, Pour visiter le château de la vallée au bois dormant On va tester Ça raconte l'histoire, enfin, c'est pas trop mal. Voilà. Bon par contre on peut pas voir dehors euh, à l'étage. Hein. Contrairement à chez nous, on peut quand même regarder le paysage. Ça mm -hmm. donc jamais Peter Pan. Je vous avoue que je ne connais pas grand chose de cette attraction, si ce n'est que c'est une attraction importante dans l'histoire du parc. Donc, on va découvrir ça ensemble. La queue est pas trop longue, il y a que à peu près 10 minutes, donc ça va. Je sors de Mister Toad, euh, l'attraction est assez sympa, c'est vraiment le même fonctionnement du Pinocchio et Blanche-Neige. Vous êtes donc dans un char, là vous avez un volant pour tourner et vous suivez l'histoire, du coup, que je ne connaissais pas, donc j'ai été un peu surprise. Notamment à un certain moment où on se prend un train, j'avais vraiment cru que j'allais le percuter, donc j'ai flippé. Mais c'est rigolo. Alors là, je vais faire Pinocchio et Blanche-Neige. Je pense pas vous vloguer cette partie là Ceci dit, je vais voir si jamais je vois qu'il y a des scènes vraiment différentes de chez nous, bah je le ferai Je ne sais pas si le contenu de l'attraction est différent Mais je préfère large Je pense Je vais Sortir de Blanche-Neige, du coup j'ai commencé par ça Parce que en place Dans l'ensemble, c'est exactement la même attraction un peu moins bien. voilà donc j'ai un peu sûr que petit des aussi, mais sinon c'est vraiment la même chose donc là je vais faire Pinocchio ah, je viens de sortir de Pinocchio effectivement c'est exactement la même que chez nous donc pas de déception à ce niveau là donc, vous savez quoi j'ai croisé où en sortant de l'attraction non pas de youtubeur je vous montre ça tout de suite après avoir vu le Capitaine Crochet, et si on allait voir les fées. j'espère qu'il aura fait clochette Je suis toute excitée Je suis en plein dans la queue pour rencontrer notre chère clochette, il y a une demi-heure d'attente. On va dire que je suis vraiment déterminée à la voir. a fait un petit coucou vous avez vu Elle a essayé de dire son nom en français mais elle a galéré, c'était vraiment trop mignon. Elle était là Oh, crap. Voilà, voilà, alors je vais faire un tour à Mickey Town et après ça je rentrerai à mon hôtel. Mickey Town les amis, ce sera la dernière partie de notre périple dans ce vlog. Dire que c'est pas moi qui vais aller la voir. Hein. Ah par contre celle de Mickey c'est une autre histoire. Okay. Voilà, alors finalement j'ai abandonné pour Mickey parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde et j'ai déjà pas mal de photos avec lui, et puis j'avais faim aussi, voilà, je ne vous cache rien Donc je me suis posée sur une petite table toute seule, j'ai pris un... un hot dog avec des chips Alors honnêtement c'est pas... pas là que j'irai faire mes attractions mais c'est une zone qui est extrêmement bien thématisée et franchement je pense que c'est l'un des points forts du parc Tout est très très bien fait, c'est sublime Franchement, chapeau, si, si vous aimez, faire attention, petite taille quand vous fait les attractions et tout, franchement vous allez adorer ce parc. Dans la zone tout vous avez surtout des aires de jeu pour les enfants avec quelques attractions en plus que j'ai pas eu le courage de faire. C'est aussi l'occasion de rencontrer Mickey et ses amis. La ville est absolument magnifique. Voilà, je vais clore ici cette première partie de vlog. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé le début de mes aventures à Naheim à m'écrire un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse de savoir. Et en attendant une prochaine vidéo ma Disney Army, à vous. Bisous, bisous, bisous. toi